Donc un autre animal qu'on peut voir ici en fait, en, en début d'année, en février-mars, c'est les baleines qui croisent un peu dans le, dans le canal ici. Et bah, la nature a assez, assez lois, a ses raisons. Et donc là, on a une baleine qui se fait attaquer par des orques. Euh, attention à, aux personnes un peu sensibles, je vous conseille de changer de canal. Ici, on parle de nature, de prédateurs et de proies et de chasse d'une proie par un prédateur, donc accrochez-vous pour la suite, pour les autres, changez de canal, merci. Donc on a ici une baleine qui est en fait attaquée par des orques la baleine se réfugie un peu sur le bord mais euh, donc dans le canal ici on a des orques qui viennent l'attaquer et on voit euh, sur le côté gauche de la baleine donc sur notre côté droit il y a des traces de morsures donc là on voit bien sur le côté voilà les et on a les orques ici qu'attaquent la baleine. Donc là... Donc là en fait la baleine est coincée dans cette anse ici on a le port de plaisance de puerto williams et la baleine est rentrée ici pour essayer d'échapper aux orques mais elle est coincée ici et il n'y a pas de sortie de ce côté là ni là bas la seule sortie c'est par là et en fait il y a les orques qui tournent au niveau de cette sortie et la baleine est coincée ici et malheureusement euh il y a de fortes probabilités pour que la baleine ne s'en sorte pas. On voit bien ici toutes les attaques sur les deux côtés et on voit donc malheureusement le sang qui s'écoule des blessures tout autour de la baleine donc là juste au milieu donc dans la sortie de la baie de la petite baie ici et ben on a une paire d'orques ici qu'attend au moins une paire et il bloque la sortie de la baleine. Un orque. on voit alors qu'elle est en train d'attaquer la queue de la baleine qui bouge plus malheureusement elle a plus la force de se défendre il y a deux autres orques qui arrivent ici d'attaquer la queue de la baleine maintenant trois heures en même temps sur la baleine qui bouge de moins en moins On voit maintenant la baleine qui, qui essaye de venir s'échouer un petit peu plus pour euh, bah, se mettre à, à l'abri des orques. On a une bonne taille de baleine hein, quand même. Et on voit sur toute la partie arrière, derrière son air rond, euh, toutes les, les marques que, que font les orques. Ils sont toujours là. Ils sont trois ici et ils s'arrêteront bah, que quand ils auront plus faim. Voilà, quelques centaines de mètres plus loin que notre baleine qui se trouve derrière moi, on a exactement la même scène ici, une autre baleine qui se fait attaquer par des orques, des orques de plus grosse taille, puisqu'il y a beaucoup plus de fond ici que dans la petite baie. Et donc on a ça. Donc là la baleine est un petit peu plus loin dans l'eau, mais avec très très peu de fond ici. Elle est bloquée là. Et on a les orques donc là on a un orque de beaucoup plus grosse taille que dans le canal qui est en train d'attaquer on en a un autre là et on en a d'autres qui tournent autour donc là, même chose on a notre baleine qui se trouve ici et le gros orque qui est en train de faire son repas de la partie arrière de la baleine la baleine n'est pas encore morte On a un deuxième gros orque juste derrière On a un très gros orque au fond là-bas. La baleine qu'on a ici est de taille beaucoup plus petite que l'autre qui est dans la petite baie. Par contre les orques qui tournent autour ici sont beaucoup plus gros. Allez, la vie va continuer pour les orques. La vie s'arrêtera pour notre baleine c'est le cycle normal. Donc en anglais, les orques s'appellent killer whale. donc les baleines tueuses, et c'est pas pour eux rien, c'est aussi les tueurs de baleines. Et voilà, c'est la loi de la nature, ça se passe comme ça, il y en a qui bouffent les autres, il n'y a pas de cruauté gratuite, hein. c'est certains animaux qui ont besoin de manger et d'autres bah, qui vont se faire bouffer. Et ouah. Faut pas oublier aussi que l'humain, il en a tué quelques centaines de milliers aussi des baleines. Hein. Donc faut pas rejeter la faute que sur les orques. Bon, et bah sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao